Et salut à tous, c'est Sky J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Survival Modecraft. Euh, et aujourd'hui, en fait, euh, j'ai rajouté euh, plusieurs modes. Euh, donc, en fait, ça servait à rien. Rien du tout de, de faire euh, d'aller sur ça. Alors, euh, sur le Alors, qu'est-ce que j'ai rajouté comme mode euh, j'ai rajouté je crois que le bibliocraft n'y était pas industrial craft 2 j'ai rajouté Mantle, mécanisme mécanisme générateur mécanisme tool hmm. thermal foundation thermal dynamique thermal expansion et puis je crois que c'est tout voilà donc c'est euh j'ai rajouté des modes crap mode j'ai rien fait dessus euh, donc euh, j'ai rajouté euh, des modes euh, pour pouvoir faire notre petite base futuriste euh, et donc euh, aujourd'hui je, je voulais aussi vous montrer comment ça avance euh, quand je, comment je ça avance euh, quand je creuse le la base donc on va y aller là c'est là donc euh, voilà c'est la petite base que j'ai creusé bon là tu vois la maison là tu vois la base d'accord hop oh, donc euh, voilà j'ai creusé un chunk je crois non c'est pas ça c'est ça l'fps merci c'est ça c'est pas ça non plus c'est euh, je crois que c'est les entités ouais ça c'est pas ça C'est F9. Ah c'est ça. Par contre ça me change euh, l'endroit des FPS. Ok. Ok. Voilà c'est bon. Euh, Je remets mes fesses où oh, il faut en euh, gauche avec frappe Merci. Euh oui donc euh, bah voilà j'ai creusé l'équivalent de un junk. Et donc, aujourd'hui, on va faire quelques petites machines de base. Euh, donc, c'est mécanisme, à repasse, mécanisme, je crois que c'est comme ça. Je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre, mais je crois que c'est comme ça. Minecraft ne répond pas, merci. Ok, c'est bon. Mécanisme, oui, c'est ça. Alors, il y a pas mal de choses, genre ça. Ça, ça va être bien, ça de -obsidienne. bref. Euh, tout d'abord, un basic energy cube. Donc, style casing, du fer, de la redstone, et tout, machin. Donc, on va aller faire une grosse session Une grosse, grosse session ménage. Euh, donc, je sais pas si... Peut-être que je vous la mettrai en avance rapide. On vous verra ça. Et puis, j'ai fait un, un coffre on va en faire, je sais je vous l'avais montré dans la dernière vidéo pour mettre toute ma cobble. Parce que là je vous dis pas que ça va être euh, bien le caca pour pouvoir tout miner. Alors on va se faire trois pioches en fer. Et on s'en va miner. Remets-toi là. Attends, ça fait quelque chose là. Ça fait rien. Attends. D'accord, bon, j'arrête de faire des choses. Euh, donc, euh, j'ai été aussi un petit peu euh, explorer les grottes. On va redescendre là, par le petit escalier. Voilà. Escalier, d'ailleurs, que euh, je vais laisser comme ça. Hop. Ouais. Bon, c'est plus simple comme ça. hop, hop. Attention, merci. J'aurais peut-être dû prendre des côtelettes. C'est pas grave. C'est peut-être un petit peu grave, en fait. Je sais pas, on verra bien. Bon, voilà, la petite grotte euh, donc euh, que j'ai commencé à explorer. Puis des torches que je n'ai pas fait. On va aller se couper du bois à la main voilà et puis on va se faire euh, des torches avec le bois qu'on a hop hop la voilà, 8 puis j'en profite pour faire une petite annonce, mais je la ferai dans une vidéo à part entière qui sortira, euh, je pense mercredi, à la place de la vidéo sur le cube, ou alors euh, un autre jour, je ne sais pas quand. Euh, ou oh, en fait, euh, je vais expliquer que, euh, donc je, je vous le dis là avant tout le monde, pour ceux qui regardent la série, euh, en fait, euh, à mes 25 abonnés, je sortirai euh, une vidéo par jour Pendant une semaine Donc n'hésitez pas à faire de la pub Si vous voulez voir beaucoup de vidéos pendant une semaine Ça me ferait vraiment plaisir Bon ça va, je pense que j'ai le stick On va pouvoir y aller Oula Ok ok ok Là bien y en a. là, Oh, je vois rien, moi Oh, je suis déjà en bright Sérieux Oh my god Je vois rien, mais je l'ai vu, lui. Oh mon dieu Il y en a un deuxième. Mon dieu, mon dieu, c'est la folie Je suis tombé dans un trou, tout va bien, tout se passe très bien. Petit cochon, mais... Mais il me suit en plus Mais c'est quoi les squelettes de l'espace, là C'est pas possible, ça. Oh Un plastron. On met un. HP 41. Un plastron vert, c'est mieux. Euh, on va remonter, mais c'est carrément des fous Oh J'ai une tête de creeper ça ne sert totalement à rien. est ce que je peux la poser Ah oui. Oh bon, j'ai gagné une tête de creeper. Ce serait pas mal que. Ah Putain J'ai flippé sur mon siège. Oh, heureusement qu'il n'y a. Pas... Heureusement qu'il y a pas la cam. Je vous dis pas sinon. Comment je serais trop. T'as c'est un jeu d'horreur. Bref, euh, moi je déteste ça. Mais c'est vraiment le truc. Mais, mais. Puis n'y a même pas de charbon là-dedans. Je même pas si vous envoyez. Vous me le dites. Enfin, vous voulez le dire dans les commentaires. Ah, je respire tellement du charbon. Là, je trouve pas au pire, je pour aller en chercher. Je pense que je vais faire ça. Là, je suis pas du tout en train de flipper, c'est pas vrai. un bon, peu quand même. Mais pas trop. Oh là. Alors, par contre, mon PC est en train de faire un rendu à côté, je ne peut-être pas de le lancer parce que là, ça lag... Ah Du charbon Mon dieu, le charbon sacré Ok. C'est bon. Les mecs, on est bien, on a des torches. On est très bien, on a des torches. ok voilà je crois pas que la luminosité sur youtube est franchement mieux ok minons du charbon Ok. Tout le charbon va partir dans les torches, là, je le sens. Okay. ok. Je sais pas ce que c'est son chute. Ah oui, des mieux son chute par contre. Du style Ah oh, mon dieu Oh mon dieu Ça l'a quand même moins que sur les autres tutos, je mais... Ça l'a quand même... Hop. Ok, on va explorer plus tard. Hop, oh. Mon level 13 faudra que je trouve du diams pour mon chante Et vous faire une table d'enchante d'ailleurs. Parce que c'est 5, je crois. J'ai plus. Oui, plein de charbon. Trop de charbon. Là, je vais vous fermer des stacks. Mais des stacks de torches, vous n'allez plus rien comprendre. Ok, je suppose qu'il euh, y a une grotte dessus. Qu'est-ce que c'est que ça ah d'accord, c'est. Je crois que c'est l'autre croix. J'ai trouvé. Mon dieu, mais. Mais ben, fait quelle taille la grotte Attendez. Je peux pas le zombie, ça si va de venir contre moi. D'abord que.. Je... Je Chercher mon petit charbon. Pour faire le max de stack de torches. Là je pense à stacker 40 je sais plus combien ça doit être bon par contre euh, niveau bouffe euh, c'est pas ça hein. uh -huh, j'avais oublié de ça hop ah, là bah. nickel ça n'aurait pas grand chose, mais c'est déjà ça. Ok. Voilà. mais je crois c'était la même grotte mais pas du tout mais pas du tout mais combien de kilomètres de grotte quoi moi à la base je veux que de la redstone tu vois moi je suis un petit mineur tranquille et là il me donne de ses grottes je t'en parle pas Je vais pas pouvoir récupérer tout le sarbon. Bah ça fait très plaisir, une belle petite grotte. Comme on les aime pas parce que il y a un milliard de, de torches à poser, mais bon voilà. Pourquoi le lag Parce que le rendu. Mais oh mon dieu mais, mais, mais, cette grotte quoi, mais la grotte de l'infini, je te dis pas, je te dis pas parce que tu vois dans la vidéo, si tu leur regardes bien sûr, mais si tu le regardes tantôt, bref, je ferme la bouche. Voilà. Il y a combien de trous qui vont jusqu'à la couche moi je sais pas trop combien là okay, c'est bon une grotte de fête pas du tout mais c'est pas grave alors cet épisode je sens qu'en fait ça va pas du tout être épisode machine, ça va juste être épisode minage, tu récupères ressources et c'est tout. Et puis si t'es pas content, et bah ben, c'est pareil. Merde. Ok, trop de charbon. Mais le charbon là dans les modes, mais ça va servir. Mais... Hop là le buté est vaste. Qui te met des messages comme ça Bonjour Adobreider et à mettre à jour. Mais je m'en bats les steaks Ah Du sel Il me faut de la viande de zombie là, parce que je, je crève pas la dalle, mais j'ai pu plus à quoi me nourrir. Ah Bah tiens, viens Oh Ok, c'est bon à manger à manger à manger ok le charbon ça va pas il en faut plus plus de charbon plus de minerais plus de ressources plus de tout plus de tout yep. tout va bien je vais piquer ok c'est bon c'est pas mal c'est pas mal on va aller dans l'autre grotte what Parce que ça m'a fait manger la deuxième bon oh, je sais pas je sais que été par ici, c'est par là, voilà Non, c'est pas ça qu'il faut mettre. Tu reviens là. Les torches, c'est précieux. Euh, c'était par où C'était par où Je me suis perdu. C'est super cool. C'était par là, je crois. Ouais. Ensuite, c'était par là, là, ça. Okay. descendre descend encore dans les trous. D'abord, j'explore, pas très profond. Ensuite, on descendra un petit peu. Je descendrai dans le plus petit trou, parce que ce sera là, je sais pas en fait, mais je descendrai quand même dans le plus petit. Descendra dans le plus gros après. Euh, C'est pas mal. Je suis sur la vidéo, doit déjà faire une demi-heure. Je m'en bats les steaks. Ça se trouve, ce sera une vidéo du. C'est tout. C'est tout. Il n'y avait rien dans cette grotte. J'y été pour rien. Level 20. On est... Hop. Euh, J'espère que vous entendez pas mon frère dans mon micro. Merci. Bon, si vous l'entendez rager, ce serait pas super cool. actuellement à World of Tanks. D'ailleurs, si, si vous voulez, je pourrais faire des vidéos sur World of Warships. Voilà. Faudra me dire. Bah en soit, en fait, vous me demandez n'importe quel jeu, puis je fais des vidéos dessus. N'importe enfin, quel jeu. Bref, pas demander des jeux sur console parce que je sais pas, mais ouais. moi j'ai Xbox 360 et puis c'est tout. Non, pas une Nintendo DS des années, je sais plus trop combien, tellement les vieilles, mais euh, c'est autre chose, on va refaire des torches, toujours plus de torches, 64, non même pas. Oui Un danger. Ok, alors, W, non, c'est pas ça. C'est quoi Faut que Ah, oui, là, non. Non, mécanisme, journée map, W. Merci. Alors, spawner, projet grand mage, moi. Cramage, moi. Spawner, zombie, voilà. Save. Hop. Alors, dans le coffre. Oh, pas mal de fer, beaucoup de fer. Gladstone, c'est bien. Des disques, du nemtag, de la poudre, à canon. Prends tout et on se casse. Euh, ensuite. Euh... Du charbon, ensuite euh, du charbon, après du charbon. Je... Deux filons de charbon. Oh, il a l'air d'être gros celui-là. Non, pas du tout. Est-ce que lui sera bien Il m'a l'air d'être un peu mieux D'accord. C'est cool un petit spawner, bon en fait ce sera juste épisode minage de une heure. Voilà. Les machines... Hein. Ce sera pour le prochain épisode. D'ailleurs je vais les miner comme un connard Ou alors ce sera en avance rapide, j'ai peut-être une pioche. Ça va être en avance rapide. Je le sens. Je sens que tu es mort. Euh... Ok c'est cool euh, on a pas mal de choses peut-être descendre non ce sera épisode une le mec qui se décide pendant son épisode Ce sera épisode minage d'une heure pour le plaisir des gens qui aiment le minage et pour le plaisir des gens qui n'aiment pas le minage ce sera épisode du Nord. Dominage. Ah. Oh oui. Oh mon dieu, mais c'est. Mais c'est immense Mais c'est plus quoi What What the fuck Ah poulpe D'accord. Oula Qu'est-ce que tu fais toi Adieu. Je vais mourir. What Ah Mais en fait il y a un autre endroit. Il y a un autre endroit pour descendre que j'avais exploré. Donc qu'est-ce que c'est Le charbon, sérieux J'en ai ma claque mais je le prends quand même. Surtout pour l'XP en fait. Bref. Hum. C'était par où Déjà, je suis arrivé par où Très bonne question. Je ne le saurai jamais, mon processeur est en train d'en chier. Hum. Là, c'est quoi ça J'ai pas exploré par ici. Nul ça sert à rien, d'accord. Super grotte. On se casse. Il faut que je trouve l'endroit. Oh. oh. Bref, c'était par là, je pense. J'en ai aucune idée. Non. Nope J'ai essayé de trouver... L'endroit par où j'étais arrivé. Et que je me suis dit, non, pas tout de suite. Peut-être... Peut-être, par là, pas du tout, toujours pas. Par contre, les spawners, euh, ça spawn. Ça, c'est sûr. Ah, ou alors... Ou alors, déjà là, j'ai réussi à trouver la sortie, c'est déjà un grand pas pour l'humanité. Je crois que c'était ici, par ici, par cette grotte là, qui est aussi immense d'ailleurs, voilà. c'était ici ok alors déjà voilà ensuite waypoint caverne save allez bonne journée je vais remonter à ma maison et puis euh, vu que je sais pas à combien de temps on en est mais qu'on en est sûrement à plus d'une demi-heure je vais arrêter l'épisode En fait, je vais pas faire bon je me contredis dans ce que je dis vous avez l'habitude hein? si vous n'avez pas l'habitude bah bienvenue sur la chaîne ok on remonte Comment vous voulez merci maintenant mon nom, nom, frère tousser, ces... là c'est sûr et certain. Ok, alors oh. Oh, c'est pas possible. Cet escalier là. Je sais pas qui c'est. Je sais pas que c'est l'idiot qui a fait cet escalier là, mais on se demande. On se demande grandement. Bon, je vais à remonter avec une demi-barre de bouche. Je vais perdre ma life. Ok. C'est pas ici. C'est ici. Voilà, trois côtelettes. C'est très bien. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Ok voilà magnifique alors il ouais, faut que je bouffe. fonde alors la cobble ça va en fait je le paye trop je crois pas non ça va moi je préfère... Putain. Et tous mais c'est pas possible je vais le <rire> buter non je hop là ça ça reste ça va là ça va là, ça va là aussi oh, ça, ça va là tag, celle ça reste là du blé et, pour la fin de l'épisode, on va juste faire les petits chants tant attendus depuis depuis le premier épisode alors, e e euh, e euh, euh, euh. Nya, nya, nya, nya, voilà Ok Alors maintenant, il faut de la terre. Il faut que je dorme. J'ai pas de lit. Mais je suis full vie, et donc on va y aller. faut que j'aille buter du cochon aussi. Du piggy. Ok, alors. Mout, mout. Ok, merci. Oh, oh. Si je voulais faire un élevage, c'est trop tard. Un cheval, ça je le garde. en tout soit j'ai pas regardé si j'avais déjà de la laine dans les coffres ce sera le vrai carnage pour les moutons tout de toute voilà ok alors ensuite on va aller chercher un petit peu de terre de te prendre là, là. Ah, peut-être une plante ah, On Faut prendre euh, une vingtaine de blocs. Voilà, c'est bien nickel on va dormir on va se faire des barrières on va se faire des champs et au revoir hop voilà on remonte. oui non oui oui oui oui oui oui oui hop hop hop hop hop hop hop, hop voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, je sais pas pourquoi je dis voilà, voilà, voilà, quand je monte les escaliers. François, en, en fait, le champ, j'aurais pu le faire en bas, mais... Ben, les steaks Ok, on est arrivé. Euh... Qu'est-ce que c'est que ça Ah oui, d'accord. On va faire dodo. On va faire... Un petit, un gros petit dodo, j'ai plus de bois. Je suis content, je dois découper couper du bois. Non, pas du tout, je suis pas content. Je suis pas content. Comme ça, je garde. Ça me servira à manger. Voilà, comment se nourrir avec de la viande de zombies dans les modes, voilà. nickel. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi Mais non, ça fait plus badass comme ça. Regardez. Mais oh, toi tu restes là-bas Ah bah c'est bon. Non, mais XP. XP, XP, je vais bientôt être level 30. Essaye de descendre sans se faire de dé dégâts, sans emprunter les escaliers. Chose peu probable. Trop tard. Ok, c'est pas grave. C'est... Oh, mais ça repop c'est parfait yeah. ok alors qu'est-ce que je voulais moi du bois oui du bois faut que je prenne beaucoup de bois je fais un petit clairière là là donc cet arbre dégage Up. Up. Et non. Et non. T'as mis stop. Non, toujours pas. Alors là. Mmh, c'est un spawner non c'est pas un spawner je sais ce que c'est c'est la la de la scale là. dans ces biomes là biome type co cold plains. ça faut mettre dans les champs ça peut être du coton ça permet de faire des fils voilà, si personne n'a entendu parler de coton en ce moment en fait j'aurais pas besoin de vous des moutons mais c'est pas grave pour le plaisir de la mort des moutons. Oui, non. Je pouvais monter. Ok. Quand enfin je vais me leur dormir dans le lit, je te parie qu'il va faire jour. Euh... Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oui, un petit lit. Je vais mettre là, un petit lit douillet. Hum. Ok. Plus de barrières. Trop de barrières, peut-être. Mais plein de barrières. Ok. Yep. Non, pas la, euh, pas la dirt. Pas le coton. Ça, tu restes là. 4 pumpkin seeds. qu'on qu peut faire le champ Une pelle. faire des boules de neige. Euh, euh, <coughs> on les cassé à la main. Non voilà. En fait, attention on peut le faire plutôt là. Ou alors, euh... ouais, non, on va le faire là, c'est très bien là. mon petit champ mon petit champ bien sonne pas hop Voilà Ouais, bueno, está Ok. Voilà. Oui, non Voilà, ça ne sert totalement à rien. Alors, c'est un peu mieux. Voilà. Voilà, voilà. Alors, 1, 2, 3, 4. Hop. Voilà, alors les pumpkin seeds, je ne sais pas où je vais les mettre, alors on va te mettre 4 cotons. Hop. Attendez, voilà, quatre, quatre côtés. côtés. Ensuite, trois. Un, deux, trois. Ah, ben voilà 1 2 3 avec une petite dernière en oh, pumpkin et celle-là ah. magnifique petit champ de la montagne qui ne ressemble totalement à rien mmh, mmh, mmh. Là, on voit le petit champ pousser bon voilà. après en soit en fait je peux faire un gros épisode. Voilà. Donc on s'en fout. Euh. Il faut que j'aille couper du bois. Et je vais vous montrer. Il faut que je fasse une source à finir aussi. Si. Voilà yeah. comment perdre de la vie sans pouvoir racheter. Ok, un cochon. Nia! Yeah. Putain. C'est pas crédible. Okay Hello Ah uh -huh. oh. Bon, en fait je dis l'épisode est fini mais euh, pas du tout en plus j'ai rien dit pendant cinq minutes et l'impression que son j'étais à 37 cm d'un village de penji d'accord oh tu mets pas de flèche toi je vais te violenter hey, Ils font peur, les creepers. Non, ma poudre à canon Mon dieu, mais c'est le gang Mais c'est magnifique Ça bugue. Ah non C'est quoi ça C'est quoi Oh ah oh mais... C'est quoi C'est quoi, ça J'ai rien compris, là Ah si, c'est ce que je... Je vais vous montrer. J'ai tout compris, en fait. Ok. Attendez, je ne sais pas comment on y pénètre là-dedans. D'accord, c'est par ici. Alors, le village de Penji... est magnifique. C'est non, c'est pas là. Les bon. Je l'ai mauvaise. Bon. J'essayais de ne pas casser leur village serait cool pour une fois d'accord je n'ai rien dit ok tu m'as pas vu ce c'est des crops je vais essayer de pas casser le village On va faire ça plutôt, par contre. Ah oui, d'accord. C'est pas par là du tout. Oh, Excusez-moi, de la cobble là-dedans. Ah, voilà, il est là, le petit monsieur. Alors, 41 Quarantaine ici de contre un raid de son... je sais pas trop quoi. Comment on, peut, comment on peut monter Comment pouvoir monter comme ça non pas comme ça on rit de votre village hein. euh... je remettrai ça propre après c'est comme ça voilà regardez là il y a un grand bac Mais il est trop beau Regardez, il y a même une serre et tout Bref, il y a un grand bac, là il y a encore plein de grands bacs. Que je vais voler, ceux-là d'ailleurs. Parce qu'ils sont buggés. Mais euh, Voilà. Il y a des grands bacs. En fait, quand tu les remplis d'eau après, ça fait euh, Ça fait pousser les... ça fait tourner les turbines et pousser les graines plus rapidement. Ouais, tout va bien, je vais mourir. OK. Oh là, un cœur. Oh. Je sais pas pourquoi je sens que j'ai crevé non pas longtemps, mais... Casse les tanks. moment je casse des, des, des réservoirs à eau. Voilà. Voilà, ça fait un grand un grand bac comme ça. Une grande bassine d'eau. Par contre, je vais aller manger. Là, parce que je suis très très faim. Oh Je lâche tout. Donc en plus je peux la ramasser juste avec un de droit. Ce qui est plutôt bien. Hop. Ça on peut pas la manger, colorant bleu, ça se mange pas. Bref, voilà. Alors... puis village dans les montagnes est un peu bugué. Oh, on va pas se mentir. Allez. Hop, vous voyez, même avec les crops, ça, ça repousse vite. Okay. Voilà. Les deux. Un. Ok. Je redescends. J'ai Je encore à un cœur, on hein, peut dire, mais... Ok Je rachène, enfin euh... C'est moche, ça Ah, c'est cool, ça va nous faire du bois pour pouvoir réparer... Je sens qu'en fait, on va faire un objectif, ce sera... Euh, réparer un petit peu le village. Parce que là, il n'est pas super super. D'ailleurs, on va mettre un... Point bon, point Village, voilà. Euh, là, là, voilà, la serre. Pareil, plein de types de graines différentes. Je sens qu'en fait notre champ en oh, haut, il va vite dégager. Et on va laisser place au village. Ah oui. Il y a un fermier aussi là-dedans. Bonjour Monsieur Fermier. 58 machin, s'il mais j'ai compris je crois que c'est des graines pour faire pousser des minerais un truc dans le genre je vous explique pas le machin ok on va réparer ce village En fait, j'aurais peut-être dû faire des escaliers. en oh, c'est pas Ah là, voilà. bon. La cobalt-là, pour monter, elle va vite dégager. J'ai toujours pas pris de pseudo. Merci. Attendez d'abord, on rarange ça. Hop. non, c'est pas là, comme ça, voilà, et là comme ça, ah nickel, je peux toujours pas sortir, pas parler non plus, c'est ici, là je prends un seau et je vais vous montrer ce que ça fait. Je sais pas si on peut faire une herbe j'ai rien cassé tout va bien ah mais il est là le fermier je crois que c'est ça ça doit être un fermier que c'est d'être ça. Pas assez, je crois qu'il faut mettre encore un peu plus. Je trouve que ce sera un épisode de 4 heures, 5 heures, 12 heures, je sais pas. verra bien. Ah. Non Merde Il y a deux trucs Mais... que Oui Oui, là. Parfait. Hop là En soit, en fait, je parle pas beaucoup, mais euh, là, je suis actuellement en train de remplir des choses. Ah, voilà Ah, regardez Je sais pas si vous voyez les choses qui tournicotent, là, les, les petites particules, avec euh, ça qui tournicotent. Voilà, et là, donc là, ça pousse carrément plus vite Voilà Yep. là on redescend nous aussi on va se faire des bacs je peux commencer à ça euh, se craft c'est robases agri ouais c'est ça oh d'accord ça se comme ça ça va euh... ça ça se craft comment ah c'est tout de suite un peu plus dur euh, des planches, un seau, des iron bars et ça. D'accord. On se crafte comme un bol. Je sais pas lequel des deux va prendre le craft, le bol ou euh, ou des choses de craft. Je sais pas. Mais ce sera ça notre notre petite ferme en fait. Ce sera notre petit village à nous. En même temps, il n'y a que nous, mais... Ben voilà, magnifique. En fait, nous, je pense qu'on va garder juste euh, la petite plantation. J'ai plus de bouffe. Si, j'ai encore de la bouffe. Ah, je retourne à la maison. Je retourne à la maison, je fais les crafts et cette fois-ci, je coupe enfin, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment, vraiment. Là si on prend l'épisode il va jamais s'arrêter l'épisode va faire une heure et demie je sais pas trop combien hop oh, monte En soit leur serre à sont sympa quand même. Au PNJ. Mais un petit village. C'est pour ça c'est LE village. Plus sympa que moi mais... Kraft, euh, d'accord. Quatre sticks, puis ça aussi que je ne peux pas récupérer, je sais pas pourquoi. Alors, euh, Hop, hop, hop, là, voilà, voilà, ça sera beaucoup de bois, beaucoup de bois, euh, beaucoup, beaucoup de bois, mmh, oh, 10, voilà, 16, tout de même Là, 6, ouais, un peu plus quand même. Ok, alors, du fer. Ça devrait me suffire. Non, ça ne me suffira pas, il me manquera un lingot. Hein Hop. Il faut un lingot. Hop. Voilà, beaucoup trop de craft. Beaucoup trop de craft pour ces personnes. Hop, voilà. Nickel, nickel. Superbe. Euh... Ok, on continue faire plein de barrières. Trop de barrières, plus de barrières. On va tout faire dans barrière. Ce sera notre petit champ pour subvenir à nos besoins. Je vais refaire la terre. Ok, alors, euh, je te bon, ce sera l'épisode où je parle pas, mais surtout l'épisode du village. celui là aussi, je vais le faire. Alors. Ah. thing Hop, voilà. D'accord, je peux plus. Alors maintenant, on va mettre nos petits crops. Je Ok, alors ensuite, non, en en Hop. Trois, quatre. Et maintenant, la roseur. Voilà, normalement, ça doit marcher. Bon voilà, c'est bon, on a fait notre petite serre AgriCraft, bon à la base on devait faire des machines, mais on n'a pas ce qu'il faut, vraiment pas ce qu'il faut, euh, donc euh, bon, on a juste fait des choses AgriCraft, c'est déjà pas mal, moi je suis content, moi je suis content perso de ce que j'ai fait, Hop. Bon, je retourne raminer euh, en off, yep. Puis moi d'ici là je vous dis portez-vous bien, n'hésitez pas à lâcher un like, un petit commentaire, partager la vidéo. Et puis euh, on se retrouve donc mercredi, soit pour l'épisode sur la Picube, soit pour une petite vidéo annonce. Donc je ne vous dévoilerai pas trop le contenu, même si je vous l'ai déjà dit pendant la vidéo. C'est quoi ça Non. Donc, au revoir. On se met devant ma euh, petite serre. Petite serre, j'ai dit. Là. Petite serre. Oh, il ça bouge carrément vite, en fait. Voilà. Salut à tous, c'était Sky Spirit.